Je suis la maison, je suis en carton, mais je ne le dis pas, que c'est pas solide tout ça. Je suis la maison, et je fais semblant, d'être plus forte que toi, pour que tu me laisses pas. Je suis la maison, habite-moi, je suis la maison, ne t'en vas pas. Je suis la maison. Habite-moi. Ah, Néanmoins, si vous avez un jour des ennuis, appelez-moi. Je viendrai m'en occuper. Tenez. Voici ma carte. C'est ma carte. <rire> je fais pas une carte spéciale pour les ennuis Parce que j'aime bien, bien l'idée que, que ça fasse couverture La carte d'intellectuel Vous voyez, un peu comme Kjarkent euh, euh, Ou l'autre euh, Hulk je crois Alors qu'en fait, euh, j'ai pas besoin spécialement d'une couverture parce que la plupart des gens ne me voient pas me battre. Je sais pas, peut-être c'est les robes, ou <rire> quand je poste des vidéos où je coiffe mes petits poney. <rire> Mais pour l'instant, j'ai encore un peu d'espace ici. C'est assez agréable. Les rêves ne sont pas des décors comme les films ou derrière la fenêtre. Les rêves sont pleins de gens, d'animaux, d'arbres et d'espace. J'ai toujours l'impression que c'est à ce moment-là, la nuit, que je grandis, que je prends forme, que je n'ai plus peur. Le noir, je l'aime bien. Il m'enveloppe mieux que la maison et il enveloppe tout le monde toute la moitié du monde qu'il couvre est enveloppée, cachée et ensemble. Thank <laughs> you. Yeah, don't miss. J'ai la maison ici, j'ai fait le ménage et je suis contente, ça y est, je fais comme chez moi, sauf que je vous invite et que vous êtes une surprise et que je n'aime pas trop les surprises mais ça va aller, ça va aller, j'ai des tapis par exemple, c'est comme la pelouse je veux dire et je peux faire ce que je veux avec ces tapis mais juste comme ça par terre c'est bien, j'aime que les choses aient une place et tout j'ai bien donné les places, j'ai bien tout donné les places à tout, c'est sûr, tout à sa place. Je pense que ça va aller, que tout à sa place. Et vous aussi, même si vous avez choisi vos sièges, je vous ai mis les sièges aux endroits stratégiques. Et j'ai recréé le dehors avec la lampe pour faire le soleil. J'ai recréé le dehors avec le lavabo pour faire le ruisseau. J'ai recréé le dehors avec le spray assainissant purifiant pour faire comme à la montagne. Vous savez, les odeurs de fleurs, vous savez, quand on va en cure thermale. Et vous savez, c'est vachement bien à la montagne, c'est très sain, j'aimerais bien aller à la montagne, mais voilà, j'ai recréé le dehors avec les ventilateurs pour faire le vent et avec la musique qui est aussi de l'air et de la vie, et vous savez, j'ai recréé le dehors avec les plantes pour faire leur propre rôle de plantes. et même, et même, j'ai mis la musique avec les oiseaux, et même, en fait, ce sont de vrais chants d'oiseaux à la base. Alors, je recréais le dehors avec du dehors mais enfermé dans le CD protégé cafautré dedans les oiseaux éternels Et j'aime la terre, mais je la garde en coup. Et quand je sors de dehors, je dois re-aspirer, je dois re de dehors. Je n'ai pas de source de sécurité. J'en rêve, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien d'avoir un sorte de sécurité entre le dedans et le dehors, parce que le dehors ne ressemble pas. Parce qu'après tout, est-ce que c'est mieux la sécurité de dehors Je ne sais pas ça. Vous êtes là, oui, puisque vous êtes là, vous avons essayé quelque chose, nous avons essayé quelque chose, comme avec les autres, essayons quelque chose, allons-y. Oui, je voudrais essayer quelque chose, vous voyez. Je ne désespère pas que ça marche. Peut-être, je ne désespère pas que ça marche, peut-être venir venez partout. Prenez Oui, Ah je j'ai Je ne sais pas. ça me donne envie de baiser, Une de la pelouse. Mais oui, mais oui, de la reproduction du vivant dans les interstices partout, des milliers de petites tiges vertes partout qui se reproduisent sans cesse. Ça, ça me donne grave envie, oui, oui, ça me donne grave envie de baiser, moi, ça me rend hystérique les parcs. Hystérique <rire> Dans un parc, je lâche tout, je danse faible et je me roule dans la pelouse. Au milieu de l'histamine, l'herbe danse tout autour, je m'écroule. Ça me sidère la pelouse, la vraie pelouse, hystérique. Ça, ça est l'omniprésence lointaine et presque insoupçonnable du chaos qui est vivant aussi et qui dit « surprise ». Mais peut-être là, ça part trop dans la théologie. Restons terre à terre, <rire> tige à tige. Et ils étaient tous un peu aussi, fumés de dehors et de dedans. Heureusement, il y avait aussi les polacs de la grue, brillantes et jaunes. Alors, avec leur grue, de dessus, ils enlèvent les restes et soulèvent les corps des employés, Ils ne sont pas si écrasés que ça, dessous, car les cendres sont légères. C'est un pont, mais pas n'importe lequel. Le rite, ça doit être un pont d'aventurier. Le rite, ça doit être Indiana Jones, marcher sur une bretelle d'autoroute. Le rite, ça doit être les crocodiles. Un pont en ficelle qui tombe au rythme des envols de pélicans. Un pont en ficelle rongé par la pluie acide. Des poids lourds qui nous frôlent et des barrières de sécurité trop souvent tordues. Des crissements de pneus derrière nous. Des plantes avachies qui jettent leur pollen au loin dans l'espoir qu'il atterrissent très loin de là. Des piranhas qui sautent et s'accrochent au pont. Des plantes carnivores à échelle, carnivore de gros mammifères sur les rives. Au cas où les crocos se herment. Mais pas un pont au-dessus de la rivière au canard quoi. pas les poules d'eau, pas l'acrobranche, Pas le petit pont qu'on utilise sans s'en rendre compte comme quand on regarde la route et la route devient un pont mais c'est toujours la route on croit. le rite, il faut s'en rendre compte. Le rite, il faut le danger, il faut avoir peur de tomber dans l'eau de trop loin, de trop haut, dans les crocodiles ou sur les pics, De ne jamais réussir à passer. il faut désirer passer plus que tout. On peut rajouter des canards, si on veut, après. Mais d'abord, le danger, les crocodiles. Et par exemple, se marier, c'est danger. La cérémonie, c'est une récompense. Une validation, c'est pour une remise de diplôme. Le mariage, c'est pas une récompense. Puis ce serait outrageant pour tous les célibataires. Voilà. Parce qu'on peut quand même rire et pleurer. Donc, okay, alors l'un dans l'autre. Donc je vais me mettre là-bas. Merci.